bonjour et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui on va euh, s'occuper de nouveau de notre jeu du pendu on va arriver à la fin tout doucement je pense que ce sera l'avant dernière vidéo et on en était resté ici euh, tout simplement au système de vérification vous pouvez voir que ici je pouvais euh, taper des, des lettres et on pouvait voir que si elles étaient dans le mot euh, tout simplement ça fonctionnait on peut voir ici le mot triomphe voilà et si on met le haut le p et le H, on a trouvé le mot. Alors ça, c'est bien beau, mais euh, ce qu'il nous faut maintenant, c'est un comportement pour voir si tout ça fonctionne. Parce que là, en fait, tout ce qu'on fait, euh, bah, on peut, on, on peut que gagner. Alors, on va retourner dans notre script de game et on va ici créer quelques variables qui vont nous être utiles. Alors, la première chose qu'on va faire, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, c'est ici euh, de créer une, euh, un tableau de sprite, donc public sprite. Je vais le mettre sous forme de tableau et je vais l'appeler sp pour sprite. J'enregistre, je retourne au niveau d'Unity, je laisse compiler euh, et je suis dans le cas Donc, on peut voir ici que j'ai un tableau de sprite et qu'il est vide. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais ici en mettre 6. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Regardez au niveau du projet, on avait en début de, de cours ici, euh, au niveau des sprites, on avait découpé notre sprite. Alors on peut voir que le premier sprite c'est celui-ci, c'est le pendu 0, c'est ici mon objet pendu qui est une image. Donc si je clique, on peut voir que c'est bien le pendu 0, c'est ce qui représente le début du jeu. Maintenant ce qu'on va faire, on va changer ces sprites au fur et à mesure. Donc on va commencer par le 1, on va le mettre en élément 0, ensuite on va mettre le 2 en élément 1, et ainsi de suite pour remplir notre tableau ici euh, des 6 éléments. Donc 4, 5 et 6. Et ce qu'on va faire tout simplement maintenant, c'est à chaque fois qu'on perd, on va tout simplement ici au niveau du pendu changer le sprite ici par le sprite 1, 2, 3 et on va faire grandir notre pendu. Donc vous voyez que le système est assez simple. Donc ça on va le faire par le biais du script et vous allez voir que ça ne va pas être bien compliqué. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'aurai besoin euh, d'autres variables. Alors, je vais créer ici euh, de nouveau des variables publiques. Euh, on va utiliser des sons qu'on a importé déjà dedans. Je vais les appeler euh, ici SFX euh, correct et SFX euh, Voilà. Donc, ça, j'aurai mes deux sons. Évidemment, qui dit sont dit audio source. Donc, private audio source. Source, pardon. Euh, et je vais l'appeler audio source en minuscule. Alors, ce que je vais faire ici, je vais virer mon debug.log, j'en ai plus besoin pour le moment, et je vais définir audio source, et je vais dire que c'est get component euh, audio source directement où le script se trouve. Alors, attention, euh, je l'ai déjà fait, il me semble, vous peut-être pas, si vous avez suivi ce tuto à la lettre, mais au niveau du canvas, euh, j'ai déjà ici une audio source comme vous pouvez le voir. Donc, placez une audio source, sinon vous allez avoir un, une erreur. Donc ça c'est fait. Euh, Qu'est-ce qu'on aura encore besoin On aura aussi besoin d'intervenir sur l'objet du pendule, le, notre image. Donc je vais créer ici un public game object que je vais appeler pendu. Voilà. J'enregistre. Je retourne dans Unity et ici au niveau euh, des audio clips. Donc je vais dans mon SFX ici. Je mets le mauvais dans wrong le correct dans correct, et le pendu, ici, je le glisse directement dedans. Maintenant, je peux interagir sur cette image et changer tout simplement son sprite. Donc ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour continuer on va ici créer une nouvelle méthode qui va s'appeler vérification. On lance quand on appuie sur une touche validation qui nous permet d'afficher ou pas euh, la lettre si elle est dans le, dans le mot. Mais ça, ça ne nous aide pas beaucoup pour la mécanique du jeu. Donc on va créer ici une méthode. Donc je vais l'appeler euh, ici vérification. Euh, et je vais l'appeler directement après euh, avoir validé. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de cette méthode et vous allez voir que ça va être assez simple. Donc je vous rappelle qu'on a ici une variable win qui est initialisée euh, à false et qu'on passe à true quand on gagne. Donc euh, on va s'en servir tout simplement. Euh, ici, si je gagne, c'est-à-dire que ici, si j'ai la, la lettre, j'ai trouvé une lettre, donc je vais dire if win. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais bah, La première chose, c'est que je vais utiliser mon audio source pour lancer un Play on Awake sur le SFX correct. Voilà, Là, jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Et c'est pas un Play on Awake, c'est un Play One Shot, pardon, pour le jouer une seule et unique fois. Ensuite, je vais vérifier. Je vais vérifier que, en fait, le champ texte de notre UI, donc le mot que j'affiche au fur et à mesure, donc on l'avait euh, ici un play TXT, euh, point texte, et on va dire que s'il est égal à cure Word, Word, c'est le mot qu'on recherche, à ce moment-là, ça veut dire en fait euh, bah que euh, j'ai gagné. Donc ce que je vais faire, je vais faire un debug.log pour le moment. Vous avez gagné. Voilà, on va pas aller plus loin. Donc pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Et voilà. Par contre, si je n'ai pas gagné, ça veut dire que j'ai perdu, je n'ai pas tapé sur une lettre qui fonctionne. Là, mon pendu, en fait, doit euh, se construire, doit euh, bah, euh, mettre une tête, une, le corps, etc. Donc là, on va jouer avec notre tableau de sprite. Alors pour ça, on va faire pendu, donc notre objet image. On va aller chercher son composant dessus, qui est justement l'image. Et on va lui dire que le sprite change et il va être tout simplement notre tableau de sprite avec l'indice i. Alors pour le moment, l'indice, il n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire On va créer une variable privée. Euh, donc on va faire ici private int i égale 0. On initialise à 0, comme ça on démarre vraiment à 0. Donc ce que je vais faire, dans mon tableau, vous avez pu voir que je n'ai pas mis le premier sprite. En fait, le premier sprite il est déjà affiché, donc je passe au suivant. Donc ici, euh, je mets le 0, le premier de mon tableau. Et dans la foulée, je l'incrémente avec un i ⁇ pour passer de 0 à 1, 2, etc. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je dois faire aussi C'est jouer mon son. Audio source, plein, play, one shot, sfx, fait LED. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je dois maintenant vérifier euh, si tout simplement j'ai pas perdu. Pour ça, c'est assez simple. Je vais prendre mon tableau et je vais vérifier si i est égal à 6. s'il est égal à 6, cest que c'est le fond de mon tableau. Or, j'aurais pu faire... Euh sp.lenf aussi, ça aurait fonctionné, euh, voilà. Donc là, on va faire ça comme ça, et qu'est-ce que je fais Bah Si il est égal à 6, ça veut dire que j'ai perdu. Donc je vais faire un debug.log, vous avez perdu. Trois petits points. Alors là, on va le modifier ça après, parce que pour le moment, c'est juste pour tester, le jeu n'est pas encore totalement terminé. Donc ça, ça devrait fonctionner. On va tout de suite voir ça euh, dans Unity pour voir si notre script, notre simple script fonctionne. Donc je vérifie quand même au niveau du canvas que j'ai bien tous mes objets qui sont dedans. On peut voir qu'ils sont bien dedans. Donc je lance, je mets ma petite console ici pour que vous voyez bien. Je tape le A, on peut voir que. Alors vous ne l'entendez peut-être pas, mais ils sont se jour. là-dessus, voilà, là vous pouvez me faire confiance. Donc le mot ici est vapoteur. Donc si ici j'écris hop, E. Voilà. Je mets un M exprès pour voir. On peut voir qu'il grandit bien. Je mets un B. C'est pas dedans, il grandit bien. Donc euh, maintenant, on va tester. Alors, voilà, le V et le O pour terminer. Et là, on peut voir que j'ai bien, vous avez gagné. Donc mon code fonctionne. Évidemment, euh, pour le moment, euh, là, si je continue à jouer, je vais avoir un problème. Vous voyez, euh, voilà, c'est pas bon. Mais on peut voir qu'il dit, vous avez perdu. Alors, on va tester maintenant dans le cas où on a perdu. Donc ici, bon, c'est certainement le même mot, mais peu importe, j'écris n'importe quoi. Voilà, donc là, il me reste plus qu'un coup. Et voilà, j'ai bien perdu donc, on peut voir que ça fonctionne très bien. Maintenant, la mécanique du jeu est bien là. On va pouvoir... Alors, encore une fois, maintenant, il faut terminer le jeu parce que là, on peut voir qu'on peut continuer. Après, on a des erreurs, ce qui est tout à fait normal parce que ici ma variable i, elle passe au-dessus, en fait, de, de mon tableau. Elle a un de 2 1. Mais ça, on le réglera dans la prochaine vidéo qui sera d'ailleurs la, la dernière pour terminer ce jeu. Alors, ce jeu euh, est fonctionnel. Évidemment, ça vous donne une base. Il est grandement améliorable, ça je vous l'accorde. Mais ça vous permet, pour ceux qui débutent, de voir comment on peut opérer pour créer un Simple pendu, comme ça vous pouvez voir qu'avec Unity c'est relativement facile. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour la suite et fin de ce tuto.